Bonjour, nous sommes des éco les éco-délégués du collège Les Perrières et nous préparons des nichoirs ainsi que des plantes pour euh, la biodiversité. Nous sommes les classes de quatrième et de troisième. Là, il y a un groupe qui s'occupe euh, de savoir quel matériau on aura besoin pour faire des nichoirs et là, reste de... euh, des plans de, des plans de plantes, de fleurs et de tout ce qui peut produire de fleurs. aussi euh, chercher à, à attirer des insectes pour euh, aussi la biodiversité par exemple les abeilles euh, les, euh, les, les vers de terre qui sont très bien pour euh, labourer euh, pour euh, le sol et, euh, et euh, voilà quoi super mais ben merci beaucoup